On va essayer d'aller de l'avant du côté du MC Oran en cette seconde période pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Ça va être dur pour le MC Oran. Euh, donc devant cette équipe de la GSA Oran qui comme on n'a pas cessé de le répéter, une équipe dure à prendre chez elle, euh, qui, reste, qui joue très très bien au football, qui reste très compacte et qui euh, donne beaucoup beaucoup de solutions à ses attaquants avec de très très bons joueurs en milieu de terrain. Comme euh, on l'avait dit, vous l'avez signalé même vous sur votre plateau dans Dinamo, avec euh, donc ce Benaljia, euh, Benjilali pardon, qui fait son retour et qui donne énormément pour euh, cette jeune équipe de la la Saura en pleine construction euh, durant pour sa deuxième année en Ligue 1 et donc dans ce championnat professionnel. Attention Aoudou, ah Aoudou qui a sauté un petit télescopage avec euh, Nesser. Et Aoudou qui reste au sol, donc du son frais du côté du MC Oran, avec ce jeune Natimen qui a fait son entrée en seconde période en remplacement à Kourbiya qui a cédé sa place, un qui a également beaucoup donné hein, en première mi-temps, et malheureusement, pour le MC Oran, qui n'ont pas pu aller inquiéter le gardien Sefouin du côté de la GS Saoura et les soins. Donc la civière qui est euh, venue pour euh, sortir le joueur à Oudou pour lui prodiguer les soins. Et le match qui est arrêté, je vous le disais, donc, euh, comme vous le voyez sur ces images, euh, pas beaucoup de soleil, il y a de l'ombre pour l'instant, et puis il y a cette petite brise, hein, même si elle est chaude, même s'il fait chaud, mais euh, ça fait du bien quand même, cette petite brise. Ici, sur... Euh, ce stade du 20 août 55 à Béchar. ce match de la huitième journée du championnat d'Algérie professionnelle de Ligue 1 entre la GS Ora et le MC Oran avantage pour la GS Ora 2-2 à 0 le ballon pour le MC Oran en milieu de terrain avec Braja long ballon ça passera pas c'est vite coupé c'est récupéré par Zawi au milieu de terrain et c'est vite perdu récupéré par la balle. Baladia qui joue avec Bagnato, Bagnato qui est crocheté par le défenseur Bakayoko et Bagnato qui souffre et les deux coachs qui envoient par la même occasion les remplaçants à l'échauffement, que ce soit du côté de la Saora ou que ce soit du côté du MC Oran et pour l'instant un coup franc assez éloigné un hein, début gardé par